Bienvenue au Collège André Lahaye à Andernos pour le projet e-class. Nous allons suivre la quatrième dans une séance d'histoire géographie, d'anglais et de lettres modernes. Donc Claire Dose, professeur de français et en charge de la coordination du dispositif e-class. Je m'appelle Damien Eckhart, je suis enseignant d'histoire géographie au Collège André Lahaye à Andernos. A l'origine, quand je suis arrivée dans, dans le collège, c'est quelque chose qu'on remarque dans d'autres établissements, j'imagine, euh, j'ai eu l'impression que les élèves ne savaient pas travailler ensemble. On l'a appelé le projet e-class parce qu'on a répondu à l'appel à projet pour le déploiement du numérique. Et, euh, et euh, alors, I, ça a très vite été interprété comme Internet, alors que c'est plutôt euh, interaction, interactivité. Euh, et le C, hein, c'est vraiment la créativité et la coopération. Euh, donc ça, c'est un petit peu euh, le projet. Hein. Le projet, c'est travailler essentiellement avec l'outil Internet, mais pas uniquement. Euh, favoriser la coopération par la mise en activité. Et c'est euh, un travail en tâche complexe. Hein. Les élèves doivent réaliser une tâche à la fin de l'heure ou du créneau horaire. trouve que c'est une solution pour les rendre plus autonomes dans une démarche de recherche, c'est-à-dire qu'on peut leur donner des ressources, mais c'est à eux d'agencer les ressources pour fabriquer de la matière première. Et donc à l'origine c'est vraiment ça, c'est l'idée d'apprendre à coopérer et de développer l'autonomie dans, dans, dans les activités de recherche. La différence, là, comme on peut peut-être le voir, c'est essentiellement l'espace. C'est une grande salle, elle est beaucoup plus grande que les autres. Ça permet une disposition variée des îlots. Parfois on est en L, ce qui permet rapidement de passer en îlot à 4 Parfois c'est immédiatement à 4 Donc l'espace est important, l'espace permet de varier la disposition des tables. On a quatre tableaux blancs qui donnent aussi un espace créatif aux élèves qui n'est pas en concurrence avec l'espace virtuel de la tablette. Ils travaillent vraiment avec le tableau comme un brouillon. Après, ils vont projeter la forme finale qu'ils auront effectuée avec leur tablette. Ça nous permet aussi de créer des espaces de repos, de relaxation, où les élèves plus fragiles, plus énervés peuvent aller se reposer et faire une coupure de quelques minutes avant de revenir dans l'activité. Euh, par ailleurs, on a une mallette d'Ultra-PC à disposition au fond de la salle, ce qui nous évite euh, d'aller euh, la chercher, l'installer. Euh. On a eu euh, des classes entières d'élèves un peu fragiles et des élèves, euh, des élèves qui euh, avaient des difficultés de concentration. projet-là, il s'adapte vraiment bien ces élèves puisqu'on change régulièrement d'activité. On est dans la mise en activité, on est dans la production, dans la création, dans la coopération. Bah oui, j'aime bien parce que je trouve que ça varie, c'est pas toujours la même chose. Euh, puis pareil, euh, on utilise des logiciels différents, des activités différentes et des groupes différents. Personnellement, je trouve ça mieux en îlot parce que bah, du coup, euh, tu peux aider les autres ou les autres peuvent t'aider si tu comprends pas. Et euh, on apprend plus peut-être parce que du coup, on fait nous-mêmes les, les recherches. Et on prend les informations qui me paraissent utiles. Oui. Moi, ça m'a permis de vraiment faire évoluer mes pratiques vers davantage de travail collaboratif. Ça m'a permis également de faire un peu plus confiance aux élèves. Je leur dirais « faites confiance aux élèves ». La mission CARDI vous a présenté le projet E-Class à Andernos. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'équipe enseignante du collège.